Arrêt du tabac, j'ai peur que ma vie soit différente lorsque je vais arrêter de fumer. Si vous avez peur que votre vie soit différente lorsque vous allez arrêter de fumer, sachez que c'est une peur tout à fait légitime car elle touche directement à votre identité. En effet, la cigarette fait partie de votre vie depuis tellement d'années que vous ne vous connaissez qu'en tant que fumeur, qu'à travers le prisme de la cigarette. Mais cette peur dépasse en vérité le cadre de votre propre personne. Car ce que redoute vraiment un fumeur qui souhaite arrêter de fumer, c'est le fait que les autres ne le reconnaissent pas. Car il se dit que ses proches, ses amis, ses collègues et toutes les personnes qu'il fréquente ne le connaissent qu'en tant que fumeur. Et c'est là qu'une petite voix sournoise à l'intérieur de sa tête vient lui susurrer une idée terrible. Et si parce que j'arrêtais de fumer, les autres venaient à moins m'aimer Alors du coup, pour ne pas connaître la réponse à cette question, les fumeurs préfèrent inconsciemment continuer à fumer. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas votre cigarette. Votre cigarette ne vous définit pas, elle ne fait pas partie de vous. Elle est juste un artifice nocif et toxique qui s'est collé à vous et vous accompagne à longueur de temps. Mais en aucun cas, elle ne fait partie de votre identité. Et je peux vous assurer d'une chose, ce n'est pas parce que vous êtes fumeur que vos amis vous apprécient. C'est parce que vous êtes vous, tout simplement. Ce qu'ils aiment, c'est votre personnalité. Ce sont vos conversations, ce sont vos souvenirs communs et en aucun cas, vos cigarettes. Alors donnez-vous les moyens d'arrêter rapidement de fumer et je peux vous promettre que votre vie sera plus belle ensuite. Et si vous voulez réussir votre sevrage, commencez par regarder ma masterclass gratuite, le lien est dans la description de cette vidéo.